Salut à tous mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing pour un produit ici qui m'intéressait depuis de longues années, vraiment c'est des choses que, euh, qui me plaisaient depuis un certain temps j'avais déjà pu acheter un équivalent euh, un petit peu sur un autre site internet un équivalent qui a fonctionné pendant un certain temps mais qui n'était pas assez résistant et je me suis dit que Acheter ce produit là en ligne n'était pas vraiment la meilleure des idées. Euh, le produit que je vais vous présenter, c'est des produits de la marque Solar Brother. Alors, vous pouvez évidemment trouver ce genre de produit dans des magasins comme Au Vieux Campeur. Euh, je l'ai simplement pris en ligne parce que il était en vente de couleur jaune et que en magasin il n'y avait que du rouge ou du, du bleu, je crois, ou du vert. Et du coup, je me suis dit, ça peut quand même être bien mieux comme ça. Donc, voilà le packaging. Beaucoup plus sympa, en ouverture simple. Et donc, on se retrouve avec le Solar Fire Starter, l'allume-feu solaire. Vous avez sûrement déjà vu ça en ligne. Un petit dispositif sympathique qui fait converger la lumière pour faire euh, simplement du feu, tranquillement. <rire> système écologique, évidemment, parce que ça fonctionne avec l'énergie solaire et sans panneau solaire, sans batterie, sans rien. Euh, et donc, aussi bien pour allumine club que du feu, que se fait un petit système... Voilà, et également ce pack là, alors ce pack là c'est un autre pack qui permet également de différentes choses, qui permet de se signaler, de faire du feu, de faire du gravage sur banc direct, bon je pense qu'il faut, euh, faut être un petit peu, euh, un petit peu chaud pour euh, réussir à faire ça, mais en gros on est sur un système d'une grosse loupe, et si jamais vous avez jamais essayé ça en étant enfant de vous amuser avec une pour. Avec une loupe pour faire du feu bah, sachez que ça fonctionne très bien mais bon je vais pas vous faire l'article vous connaissez tous très bien donc le solar fire starter donc la petite ouverture comme ça à l'arrière vous avez un petit euh, développement de comment euh, tout fonctionne euh, concours l'épine ah, très intéressant donc je l'ai pris en jaune justement je me suis dit que le vert, c'était sympa, mais bon, qu'à défaut d'avoir, au cas où, un duvet en verre, des affaires en verre, camouflage, etc. Ça pouvait être pas mal d'avoir hmm, d'autres équipements personnels, d'autres couleurs. Alors, vous allez voir ça en direct. Tada <rire> Donc, solarbrother.com, allume-feu solaire. Malheureusement, aujourd'hui, il ne fait pas beau, donc je pourrais pas... Vous faire le plaisir de tester ça en direct. Mais on a une petite, euh, un petit QR code avec une petite vidéo démo. Regardez-moi ce, ce bel outil. Franchement, c'est joli. Bon, tout en plastique. Normalement, mignon, on a un logement pour mettre un briquet, je crois. Si jamais, euh, justement, comme aujourd'hui, il fait mauvais. Et donc, ouverture des deux côtés. Hum, très joli. Très joli, très joli. Système ici en métal au milieu. Un petit peu flex. Ouais, ouais c'est joli. Oh, c'est le bel outil, c'est le bel outil, ça a de la gueule. Solar Brother au milieu, ah, il y a de la belle injection plastique là. Je pense qu'il y en a peut-être en commentaire qui, qui se reconnaîtront. Donc voilà, ça se clipse, ça se déclipse, donc vraiment très sympa ceci. Allez, je nique tout. Voilà, tac. Ok. Donc hop là. Oh. On a même un petit papier avec le code en Morse qui nous permet de, un autocollant. Ok, je pense qu'il a à mettre derrière si jamais on est intéressé. Ouais, c'est pas con. Un petit système en morse au cas où. Une petite pochette bien sympathique. Tout de jaune vêtu. Et là, ici, on a donc l'aspect bien, bien miroir, je dirais. Je pense que là, au moins, niveau signalisation, on a des chances d'être vu quand même. Hein là, c'est beaucoup mieux. Et là, on a l'aspect vraiment euh, purement. Euh, purement. Euh, hop là. Purement miroir et là bon eh ben, c'est nickel ça firecard et eh ben on testera ça avec j'ai je suis très impatient d'essayer ça on verra ça a l'air sympa bon et eh bah ben, nickel et eh ben voilà pour, euh, pour la suite de tout ça on a une petite ouverture ouais, c'est c'est du joli matos c'est du très joli matos on collera ça comme ça on pourra même s'entraîner à distance pour essayer d'envoyer un petit code en mort si jamais on est compris. On fera peut-être peut ça avec des abonnés. Si jamais vous avez envie d'ailleurs, au cas où, d'apparaître dans une vidéo euh, avec moi ou autre, pour peut-être un, un test de produit, une société, que vous avez euh, des idées, de choses à montrer, tout ça. Surtout, n'hésitez pas euh, à la mer de ces produits-là, même si eux n'ont plus vraiment besoin de, de pub, j'imagine. Mais en tout cas, euh, voilà, je lance une petite bouteille à la mer à ce niveau-là. Si jamais ça vous intéresse... De présenter quelque chose ou d'apparaître dans une vidéo, euh, rencontre abonnés etc. Je sais que je suis un petit youtubeur pour le moment, mais bon, je laisse ça de côté. D'ici là, à ce que la vidéo soit publiée, il y aura peut-être euh, beaucoup plus d'abonnés et peut-être que tu en feras partie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Euh, N'hésite pas à me dire en commentaire. Euh, surtout, si ça t'a plu, bah, abonne-toi, c'est gratos. Et puis, euh, on se retrouve. Une prochaine journée pour tester ce matos-là plein soleil. Et également une prochaine semaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao